que ben, tous les producteurs peuvent rencontrer des problèmes et que finalement les consommateurs les acceptent. C'est-à-dire se dire, ben, peut-être j'arrive aujourd'hui, peut-être que Claudia ne sera pas là, parce que si cette nuit il y a eu trop de vent et qu'elle n'a pas pu relever ses filets, il ben, n'y a pas de poisson ce soir. C'est un marché euh, mais, euh, où les producteurs, quand ils repartent, ils ont absolument tout vendu. Donc pas de perte pour eux. Euh, ils sont sûrs de vendre leur production. <musique>